Aujourd'hui, c'est Herman, c'est vrai. Mais là, je vais me transformer en hulk. Regardez ça. Alors, ah C'est un masque. Demande-les-en, en fait. Attends, attends, attends, attends. Ce masque. Vous voyez? Attendez, je suis mets... bien. Attendez, je suis mets... bien. Je un peu Je suis C'est bon, c'est ça, c'est bon. La personne des efforts, qu'il a Ça de me fait Ça me Euh. Merci, j'ai bien pété! De... De... De... De... De... Ah de... ah manges... On va à la rue de Barville, ok? La rue de Barville, elle est très dangereuse. Il y a des monstres. Des monstres, des dégâts. Oui. Des gars, très on, on y va. On est passé à la maison. à la maison. Je suis passé à si train parce qu'en fait, ça ne va pas Là, on a bien. Quelqu'un nous a agrabés. <tousse> <tousse> Tu vas pas comme